Bonsoir. Bonsoir. Alors... Oh là. C'est la rumière. Ouais, oui, c'est ça. Oui, Oui, procheche oh, proche, proche, proche, proche, proche, proche, proche. et profitez bien de vos proches mais mais s'ils ont trop bu vos proches proches mais s'ils ont trop bu surtout il ne faut pas les laisser repar oui bien sûr ça c'est super proche mais s'ils ont trop mais s'ils ont trop bu surtout il ne faut pas les laisser repartir, ah, ah, bah, repartir. joyeux fêtes à vous et profitez bien de vos proches alors oh, oh, oh, oh, oh, Denis Bonsoir Karine mais... Karine Karine Karine Karine Ah bah tu t'en vas bon. Est-ce que t'as soufflé dans le ballon à la blanche vous Pousse. Pousse. Oui bien sûr ah, Ça ça ça, ça c'est super comme ça. Eh hey, Denis, Denis, eh Denis, eh, N'oubliez pas, hein Quand, quand on, tient on tient à quelqu'un. Quelqu <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ah, je suis désolé, ah, je <coughs>